Que s'est-il passé Vous avez été témoin du crime Oui, j'ai tout vu. Mais dites-moi, je me pose une question à propos de votre grand-mère. Honnêtement, j'ai un crime à résoudre moi. Avez-vous vu le coupable Oui, absolument. J'étais derrière ce bosquet en train de me demander justement quelle différence il y avait entre un pronom et un déterminant interrogatif. C'est une question intéressante, en effet. Et dites-moi, pour le coupable, comment était-il vêtu et surtout, je me demandais dans quel cas il fallait l'accorder. Je ne vois vraiment pas en quoi c'est important pour un robot. Mais puisqu'il le faut, le déterminant fait partie du groupe nominal. Ainsi, on dira de quelle planète viens-tu et on mettra deux L.E. à quel. Je vois, et donc je dirais de quel pays viens-tu avec juste un L à quel et sans E. C'est ça. Alors, était-ce un homme ou une femme Je n'ai vu qu'une ombre. Nous, les robots, on n'a pas une bonne vue la nuit. Et pour le pronom interrogatif, alors Mais enfin, avez-vous seulement vu de quel côté l'assassin était parti Quand vous dites « de quel côté », quel est un déterminant, n'est-ce pas Il est lié au nom « côté ». Eh bien cela. Mais enfin, qu'avez-vous vu exactement Qui est l'assassin Et quand vous dites « qui est l'assassin », ne serait-ce pas un pronom interrogatif par hasard Oui c'est juste, il remplace un nom. Qui, que, quoi sont invariables, mais lequel, duquel, auquel sont variables. J'adore la grammaire française. Allez, au revoir. Et, et pour le coupable Je suis désolée. Ma mémoire est programmée pour s'effacer toutes les 10 minutes. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Est-ce que vous ne connaîtriez pas la différence d'un pronom interrogatif et un déterminant interrogatif par hasard Non, j'ai oublié.